Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche certes un peu plus les femmes mais qui doit être connu de tout le monde à la fois des hommes, à la fois des coachs, à la fois des femmes, à la fois des jeunes femmes C'est vraiment un sujet qui est important à savoir alors si vous êtes un peu curieux, restez avec moi Hello, moi c'est Denia, salut, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà Si vous êtes intéressé par euh, le coaching, la prépa physique, les tutoriels, la formation tous ces sujets-là autour du crossfit. Alors vous êtes au bon endroit et je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Euh, Aujourd'hui, euh, avant de commencer euh, ce sujet un peu particulier, on va euh, s'abonner à ma chaîne. <rire> C'est important. On va s'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge où il y a écrit s'abonner et en activant la cloche pour avoir une notification. Euh, on commente la vidéo pour euh, raconter un peu notre expérience, parce que c'est important aussi de transmettre l'expérience à toutes, celles, toutes ces personnes en n'ont pas trop conscience. Euh, et on va faire un petit tour sur ma formation, qui est vraiment super, euh, que j'ai mis euh, pas mal de temps à faire pour vous. Donc euh, allez jeter un petit coup d'œil, et on se retrouve va, pour notre petit sujet piquant. Ok, levez la main à toutes les personnes qui se sont déjà euh, fait un peu pipi dessus, en montant sur une box, ou en sautant sur une corde, ou en lâchant la barre et en retombant moi, ça m'est arrivé un milliard de fois. Ça m'est arrivé un milliard de fois. Euh, personne ne le sait, je l'avais jamais dit jusqu'à maintenant. Euh, personne ne le sait parce que bah, qui va aller se vanter de se faire pipi dessus euh, en, en montant une box C'est pas, dans, pas dans, dans la logique des choses. Et pour autant. Bah, c'est important de le dire Donc pour aujourd'hui on va parler du périnée On va parler du périnée chez la femme et chez l'homme Parce que l'homme a aussi un périnée Mais on va parler euh, de, du pourquoi, du comment Et de comment ça arrive Et comment euh, le bah, prévenir Le prévenir Donc ça c'est très très important Et c'est un sujet qui me tenait à cœur On m'en avait déjà demandé euh, de le traiter, euh, mais c'était déjà écrit dans mon petit carnet à, à vidéo donc euh, ça tombe super bien euh, petit cours euh, d'anatomie euh, le, le périnée, il se situe sur la partie inférieure du pelvis, je vais vous mettre une petite photo peut-être que vous allez un peu mieux voir euh, son rôle à lui c'est euh, de retenir euh, tout ce qui est digestif son rôle c'est vraiment de soutenir les voies euh, digestives plutôt et, euh, et urinaires en gros, de gros, c'est lui qui assure l'ouverture et la fermeture de la vessie. Ça veut dire que s'il n'est pas réactif et s'il n'est pas bien engagé, euh, son travail, il, est, il, est, il sera mal fait. Si son travail, il sera mal fait, il y a forcément euh, du pipi qui va partir à un moment donné ou à un autre. Et euh, bah, ça c'est relou. Si vous avez envie de vous renseigner aussi sur le Périnée, sachez qu'il y a aussi, le Périnée a aussi une action sur la sexualité. Alors aujourd'hui on va pas en parler parce que c'est pas notre sujet, mais euh, ça peut peut-être euh, répondre à certaines questions que certaines personnes se posent. Donc on est tous, hommes et femmes, on est tous avec un Périnée, euh, ça c'est, euh, voilà, on est personne exclu du Périnée, sinon on se ferait tous pipi dessus. Cependant, le problème, c'est que les femmes ont plus de problèmes avec ce muscle-là puisqu'il est endommagé par plusieurs raisons, euh, notamment la grossesse, comme vous l'avez sûrement déjà deviné, mais aussi le surpoids. Aussi étonnant, aussi étonnant que ça puisse paraître, le surpoids joue un grand rôle auprès du périnée. Ensuite, on va retrouver le tabac. Alors oui, le tabac, ça joue un rôle aussi. Pourquoi Parce que euh, souvent, les gens... Qui fument beaucoup ont des quintes de tout et en fait bah, les quintes de tout provoquent euh, euh, des, des lésions au niveau euh, du périnée et du coup des fuites et des pertes à côté. Et là celui-là il est horrible à dire mais des charges lourdes euh, j'ai déjà vu une femme sur une charge bon qui était lourde pour elle euh, me dire je peux pas faire je peux pas continuer parce que là je, je... C'est mort, quoi. je vais me faire dessus Donc du coup ça c'est pareil euh, Les charges lourdes euh, Pour certaines personnes ça peut être cause De, euh, de, de fuite urinaire C'est quand même quelque chose à savoir On va aussi rajouter la constipation euh, Parce que se retenir c'est pas bon euh, mais aussi la ménopause, donc la ménopause qui est présente que chez la femme, euh, la ménopause qui peut jouer euh, un rôle aussi sur la qualité de notre périnée. Et pour terminer, quelqu'un qui boirait trop d'eau, mais ça, ça, ça paraît presque trop logique. Euh, en fait, se retenir, c'est se retenir de, de, de, de faire pipi qui est mauvais, euh, parce que ça, ça crée une espèce de pression en fait sur le périnée, et du coup, à l'usure, ça le rend plus élastique, donc c'est mauvais. Et, et en fait, le problème qu'on rencontre, c'est que le crossfit, tout ce que je viens de vous dire, ça va revenir énormément. Euh, bah, les charges lourdes, mais aussi les impacts. Euh, je ne vous en ai pas parlé parce qu'on va en parler juste après. Mais ce qui est un peu relou, c'est que du coup, voilà, le crossfit favorise quand même énormément euh, ce, ces problèmes de périnée. Et ça peut être bien relou. Moi, pour le coup, ça m'est arrivé de fois, sincèrement, un paquet de fois. Alors on parle pas d'un gros pipi où je me fais dessus et tout le monde fait ah ah ah, on parle d'un, tu vois, un petit truc là qui, <rire> t'arrives, tu sautes, fait... et tu fais ah oh, merde, parce que souvent t'es en plein workout, euh, ou alors il y a du monde, ou tu vois, où il y a plein de trucs, ou voilà, t'as pas forcément de rechange sur toi, euh, et ça c'est relou, du coup, <coughs> j'ai toujours, toujours pris l'habitude de faire attention à toujours bien aller faire pipi quand mon workout contenait. Euh, euh, bon, déjà, je vais faire pipi tout le temps avant un workout, ça c'est maintenant c'est une obligation. Mais quand, quand mon workout contenait euh, trop de bug jump bug jump over, euh, double under euh, euh, ou des tractions, même des butterfly parce qu'à chaque fois tu redescends, euh, j'ai toujours fait attention d'aller euh, bien faire pipi avant. <rire> maintenant, vous comprenez pourquoi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé et si c'est le cas, euh, dites-le en commentaire. N'ayez pas peur parce qu'en fait. On est on est là en train comme des connards en train d'avoir honte d'un truc qui est ultra supranaturel quoi. C'est un, hein. un peu comme les règles. On va pas parler des règles aujourd'hui messieurs, mais c'est un peu comme les règles. On est là à avoir honte d'un truc qui est normal quoi. Et quoi et, et, et quoi, et quoi Oui bah ouais on se fait pipi dessus. Ça m'est même arrivé un jour. Je faisais euh, j'étais plus jeune. Hein. Euh, je, je faisais une course à pied de euh, 16 ou 17 ans et c'était l'arrivée. En fait, l'arrivée, elle était dans la côte et j'étais épuisée, épuisée. Et pendant toute la cour, je m'étais retenue de faire pipi. Et en fait, j'ai eu une fuite, une fuite, plus une fuite, plus une fuite. à la fin, je me suis pissée dessus. Je courais, c'était la fin, je, je me pissais dessus. Il euh, y avait le stress, il y avait pas mal de trucs qui avaient fait que... Et pourtant, j'avais fait pipi avant de partir. Donc, pour autant, c'était pas de ma faute. Mais il euh, y avait tout un tas de trucs qui faisaient que... Bah, c'était vraiment le moment là où, où ça partait, je pouvais rien faire. Et, et voilà, et en fait c'est quoi C'est pas une honte, c'est la, la vie C'est comme ça, c'est naturel Si on peut, pas forcément l'éviter Mais si on peut essayer que ça ne nous arrive pas Tant mieux, mais si ça nous arrive C'est pas grave quoi Pas c'est pas grave Donc cette vidéo, pourquoi est-ce que je l'ai faite Je l'ai faite pour... parce que je sais que sur ma chaîne YouTube Il y a beaucoup de coachs qui me regardent Il y a des coachs, il y a des honneurs, il y a des hommes Beaucoup plus d'hommes que de femmes euh, Et donc <rire> Moi je vous les adresser à tous un, un message euh, soyez euh, soyez bienveillant en fait soyez bienveillants notamment avec les nouvelles les nouvelles personnes qui sont dans votre box euh, les femmes âgées euh, les femmes enceintes et les femmes tout court soyez bienveillant s'il vous plaît parce que se pisser dessus c'est tellement malaisant en fait tellement désagréable parce qu'après ta honte en plus en plus le pire c'est que ta honte et tu continues avec euh, bah, ton, ta cu ta culotte qui est mouillée et c'est vraiment relou, euh, et, et on peut l'éviter en fait, on peut l'éviter, donc c'est pour ça que je dis ça, tous les coachs, quand vous avez des, des personnes qui débutent, euh, peut-être leur donner une, toutes les adaptations avant de faire commencer le workout, parce que si vous lui dites, bah le but c'est ça, paf, paf, elle va le faire, mais si vous lui dites pas, et si jamais ça va pas bien, si jamais tu te sens pas bien, sans lui dire, eh, si jamais tu te pisses dessus, vais, eh, tu vas pas lui dire ça, <rire> mais tu dis juste, et si jamais bah tu, tu te sens pas bien à un moment donné step up, step down ou tu montes, voilà, tu lui donnes une, une, une, une adaptation de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact, qu'il n'y ait plus d'impact pareil pour la corde à sauter la corde à sauter, il y a mille moyens de, de, de changer la corde à sauter, la corde à sauter c'est quelque chose de cardio, qui t'empêche de changer la corde à sauter par du ski rien du tout hein rien du tout, donc en fait si la personne, elle est pas capable ou elle te dit juste, je peux pas faire de corde insiste pas, parce que peut-être que c'est à cause de ça donc sans insister, bah, tu lui trouves autre chose, un, trou, un truc euh, qui, qui, qui lui fait travailler son cardio et basta, on n'en parle plus. Mais il faut être indulgent, messieurs, s'il vous plaît, et mesdames aussi. Soyez indulgents avec ce genre de problème parce que c'est vraiment casse-couille et, euh, et ça peut être évité assez, euh, assez simplement. Il y a des femmes... Qui aujourd'hui n'osent pas venir dans les salles de crossfit à cause de ça, hein. à cause du fait qu'elles ont peur de se pisser dessus pendant le sport et tout, parce que déjà quand elles font des abdos chez elles, elles se pissent dessus, donc pourquoi elles se pisseraient pas dessus pendant une salle de, de crossfit, tu vois? Donc c'est triste, hein c'est triste et dur, parce qu'il y a tellement d'adaptations de, de, dans ce sport qui, est, qui sont incroyables que ça me paraît tellement ridicule de me dire qu'on n'est pas capable de, euh, de... de faire comprendre à ces femmes qu'elles ne risquent rien. C'est vraiment dur en fait, donc n'hésitez pas à en parler aussi, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation le plus simplement du monde. Ça m'est déjà arrivé à des femmes de leur dire, bon, on est entre nous et tout, euh, elle et moi, et je lui dis, attention parce que ça c'est propice au futurinaire, donc si tu sens que tu vas te faire dessus, et eh bah ben, tu, tu changes cet exercice par celui-là. Qu'est-ce qu'elle va dire la dame Vous croyez qu'elle va, va, va hurler Non, c'est cool, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème. Et c'est un problème qui est réglable, donc réglons-le réglons euh, en toute simplicité, avec des mots et euh, avec la vérité en fait. Avec la vérité, ça rien de si jamais tu as peur des urinaires fais ça. point bon, Je me suis renseignée un peu sur comment euh, améliorer euh, le périnée. C'est des exercices un peu simples, du genre vous vous mettez là, vous serrez fort, fort, fort, comme si vous vous, vous empêchiez de faire pipi, 5 secondes et vous relâchez, vous faites ça 10 fois tous les jours. Et après vous faites ça 6 secondes, 7 secondes et vous essayez de mettre ça pendant 10 secondes, je retiens 10 secondes et je relâche, ça fait un peu mal, c'est un peu désagréable mais à ce qui paraît c'est l'un des meilleurs exercices pour, pour le périnée. Donc euh, essayez ça Ensuite on se retient pas de faire pipi Quand on a envie de faire pipi On, on arrête ce qu'on fait On va faire pipi C'est mauvais Et c'est justement le fait de retenir Qui crée une pression Et qui affaiblit le périnée On ne se retient pas On va faire pipi quand il faut aller faire pipi Avant le wood Pendant le wood Après le wood Osef On s'en fiche euh, Ils disent aussi qu'il faut faire attention euh, aux, aux postures d'abdos Alors c'est pas les abdos qui sont dangereux En fait c'est la position C'est euh, souvent les gens ont un peu le bas du dos relâché euh, Donc les viscères euh, elles, elles, elles, elles forcent un peu et c'est ça qui va faire du mal euh, au Périnée, en fait je pense que euh, il faut faire attention et nous on a le holo et le holo il est magnifique parce qu'il est tellement bien quand il est bien exécuté il est tellement magnifique euh, en position de holo vraiment je lève fort les épaules, mes lombaires sont au sol Et là tout est safe, je serre les fesses et tout est safe Et il faut éviter de faire des abdos En relâchant les viscères et tout Et sans, sans contracter les abdos Parce que c'est ça qui fait du mal au périnée Mais les abdos en eux-mêmes Je suis pas certain que... En fait c'est le fait qu'ils soient mal euh, exécuter qui les rend dangereux et pour finir, bah, ça c'est pour toutes les femmes qui sont enceintes ou qui, bah, qui ont accouché le périnée ça se travaille pendant la grossesse aussi, donc il faut travailler le périnée pendant la grossesse et après la grossesse Il ne faut pas échapper à ça, parce que si vous échappez à ça c'est toute votre life après que vous, vous pissez dessus le périnée est tellement endommagé que c'est presque mort donc du coup euh, on ne néglige pas l'opération, enfin le le, le le travail post-opératoire euh, et post-grossesse post-accouchement du périnée on ne le néglige pas. C'est compris <rire> Voilà, je clôture cette vidéo sur ça. Euh, préservez les femmes, s'il vous plaît, messieurs. Je sais que vous êtes beaucoup à me regarder. J'espère que vous avez regardé cette vidéo. C'était important pour moi de vous le dire. Et c'est important pour vous et pour votre femme ou pour votre euh, soeur ou pour votre mère ou pour votre collègue, pour votre copine, pour qui vous voulez, mais... ou pour votre adhérente ou votre cliente. On fait attention à ça, c'est clair Moi, <rire> bon, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye